Je regardais aussi beaucoup d'images euh, de parents ours avec leur ourson qui sont des, des vidéos euh, extrêmement mignonnes et, et, et qui me touchaient beaucoup et je me suis rendu compte que si elles me touchaient c'était aussi parce qu'elles me renvoyaient à, à, à ma propre paternité et, et je me souviens même euh, dans les premiers mois après la naissance de mon fils de